Bonjour, ici David du blog tonwebmarketing.fr. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet entonnoir en plastique. Alors vous êtes nombreux à m'envoyer des emails en me disant euh, « bon ben moi j'ai un site internet, euh, j'ai des visiteurs, mais j'arrive pas à avoir des abonnés, j'arrive pas à vendre. » Donc aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un petit peu comment avec cet entonnoir. Donc imaginons que cet entonnoir, c'est votre entonnoir de vente, donc on va le prendre comme ça. Et donc ici vous avez le visiteur qui est à un point A et vous, vous voulez le faire arriver à un point B. Donc euh, entre les deux, ça peut être n'importe quel processus, ça peut être euh, une, un abonnement, ça peut être une vente ou alors ça peut être euh, des commentaires si vous avez un blog par exemple. Et donc vous, vous voulez amener votre visiteur ici à un point B. Et le problème c'est qu'entre le point A et le point B, il y a tout un processus qui se passe dans la tête de vos visiteurs et ce processus c'est la confiance et avoir la confiance de vos visiteurs c'est pas si facile et ça prend du temps d'autre part si vous vous mettez à la place de vos visiteurs vous faites une recherche sur internet ou sur n'importe quel site et vous tombez sur un site internet que vous connaissez pas pour la première fois ben, votre premier réflexe ça va être un peu de voir ce qui se passe et puis bon ben, si vous connaissez pas trop si ça vous convainc pas trop vous n'avez pas trop confiance vous allez comparer avec d'autres offres ou vous allez tout simplement quitter le site et vous votre travail en tant que web entrepreneur c'est de gagner la confiance de vos visiteurs entre le point A et le point B et pour faire ça donc on peut le faire en trois étapes donc la première étape c'est de prouver votre expertise, de prouver qui vous êtes donc ça ça peut se faire avec des mentions du genre chocolatier de père en fils ou alors gagnant du concours de chocolat de 1992 et la deuxième étape, c'est de montrer aux visiteurs qu'ils ne sont pas tout seuls à vous connaître, qu'il y a aussi d'autres personnes qui vous connaissent et qui parlent de vous. Donc ça, il suffit de, de propager votre présence un peu partout sur le web, donc en rédigeant des guest posts sur, sur des blogs de votre marché, en envoyant des communiqués de presse à, aux médias ou alors sur les sites spécialisés, ou alors en achetant des articles sponsorisés sur les sites ou les blogs qui vous intéressent. Et la troisième étape pour gagner la confiance de vos visiteurs, c'est de montrer qu'ils ne sont pas les premiers à vous connaître, qu'ils ne sont pas les premiers à tester la, la solution que vous proposez. Donc ça c'est tout simplement en recueillant des témoignages de personnes qui sont passées avant eux et si vous n'avez pas de témoignage, ben proposez avant une offre gratuite pour, euh, pour faire tester des personnes avant et qu'elles puissent vous donner un témoignage honnête et euh, ciblé dans le sens que vous voulez qui va vous permettre de convaincre vos visiteurs plus facilement et de réduire les freins à l'action. Donc je résume les trois actions à travailler pour gagner la confiance de vos clients et les faire passer d'un point A à un point B. Donc c'est de premièrement prouver votre expertise, deuxièmement propager votre présence et troisièmement montrer qu'il y a eu quelqu'un avant vous, montrer que la solution que vous apportez, elle a satisfait d'autres personnes avant le visiteur qui arrive, avant le nouveau visiteur. Et peu à peu en appliquant ces trois principes vous allez voir que de plus en plus de visiteurs partant du point A vont se convertir jusqu'au point B et ce simplement en gagnant leur confiance. Bah, la confiance c'est la base de toute relation personnelle ou professionnelle. Donc travaillez ces trois principes pour augmenter votre taux de conversion et aussi mettez un point d'honneur à honorer cette confiance que vous avez gagnée car une fois que vos visiteurs se trouvent au point B, ce n'est pas la seule chose à faire, il faut vraiment les satisfaire, honorer leur confiance et ça va vous aider peu à peu à faire en sorte que votre web entreprise soit plus stable et plus rentable et plus pérenne dans le temps. Donc merci et à bientôt sur tonwebmarketing.fr.